On va voir là si ça marche. Là, si ça marche pas, c'est que c'est YouTube. On va voir. Putain, mais t'es trop bien. Ah ouais, mec, c'était trop bien là. Attends, ça te... marche Ok. Je... Ah, c'est bon. 1, 2. Le chat, tapez 1 si vous m'entendez. Là, si ça marche. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Attendez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. tout le monde. Elle est où l'arbalète J'ai oublié. Dans, en, en bas de d'escalier, les gars. Crash YouTube, c'est euh, YouTube qui a crash Ouais Donc euh, re tout le monde, désolé, désolé infiniment les gars YouTube il m'a fait une dinguerie Mais on est de retour Re re re, re l'équipe Re re re les refs. Donc, je vais au grenier Ouais Où est l'arbalète, rappelle-moi En bas de l'escalier euh, de principal, Le principal de la maison Ok, bah c'est parfait, c'est là où on va Il est pas là mec Non mais où il est là frère Mais Non il est pas là je sais pas où il est. Ah. Il est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Ok, de la balle, de la balle, la balle. Mais pourtant, tu l'as pas tué là, la meuf. La balle derrière. Où, oh, où, oh, où oh. Là. Je suis la fume. Re le chat. Bah, du coup, ça a recréé un live, les amis. Frérot, je sais pas où elle va arriver. T'inquiète, t'inquiète, reste dans le coin, attends dans le coin. Le plus safe pour ça, c'est là. Ok, je la snipe. Fais gaffe à la chaise. hein Fais gaffe à la je chaise. Je reprends le marteau. Et là. Fais gaffe. Stresse stress pas. Parfait. Reprends le truc. Non, et les, les deux sont là. Donc okay. là, je prends le marteau, je le mets au prends grenier. prends je, je prends la ballette Ok. Marteau. Donc nous, on a le code et il nous manquera ouais, une pince. Faut on a le code Faut qu'on trouve la pince. Le steak est dans la cuisine. Pour te le rappeler. Tac. Et avec la l'arbalète, on peut faire tomber le tournevis Bien wèj Bien wèj Ça, je peux le laisser, là, maintenant Ouais Ok, okay. Là, tu récupères ton arbalète Tu fais tomber le tournevis Ouais Avec la l'arbalète Ouais Alors, je la, je la tranquillise Et ensuite, je tente de faire tomber ouais. le tournevis Ok Ok, on est pas mal, on est Merci pas mal Merci Kylian Merci Kylian Re tout le monde re les BG, un max de coeur dans le chat. On est de retour, désolé pour le bug. J'attends qu'elle arrive là ou pas. Hein Elle va pas venir, je pense. Je passe du bruit. Parfait. Là, elle est en route. Avec l'armadette, il faut tirer sur le bouton rouge pour coincer l'araignée. Ouais, ouais, je vois, je vois, donc je vois. je On peut, on n'a pas besoin du fusil. Et ni du steak. On peut juste la coincer en fait. Pour récupérer l'item qu'il y a là-haut. Ah bah on n'a pas besoin du steak alors Non. Ah si, moi coup. je pense qu'on a besoin du steak. Il bon, sert à quoi si alors je le descends, vas-y, fuck. Euh, oh oh Mais gros, mais, hey, mec, c'est horrible frérot. ce jeu. On n'a pas de chance là. Mec, c'est horrible ce jeu on a pas de chat! Frérot, c'est pas grave. Je fais tomber le marteau. 3 3 fois, là? Ça va. Ça va. Fais tomber on on le a plus le droit 3 fois. Fois, Après, j'ai pas mis le chronomètre. On a pas le droit de faire les cons là. Re le chat, désolé pour le bug, c'est YouTube qui a crash. On est de retour. Ah, vas-y, je vais en bas, prendre l'arbalète, on sait où elle est. J'y fonce Frère, direct. Enfin, on est bien là. J'y fonce bien. direct ou pas? Où c'est gris? Tu prends direct l'arbalète la, pour moi. là, elle est là direct, hein. Elle c est où l'arbalète? Elle est où l'arbalète? Oh non, on a perdu une vie comme ça là. Elle est censée être là. Okay, bon. ok, tu la butes. Reprends l'arbalète, reprends le truc, fais tomber le tournevis Voilà, tournevis Parfait okay. Non, reprends l'arbalète, tu la re-K.O. Ok On la joue safe, oh, Ok, on la joue safe Et nous, nous reste, non frérot, il nous reste grave du temps T'es sûr Fais-moi confiance Le tournevis c'est où Fais-moi confiance Tu sais c'est où Ouais, je sais où ça okay. Ah bah que je gg dans le chat on va gagner! Il nous reste deux vies! Il nous reste deux vies. C'est là. Allez. Eh wesh. Oui, je... Dis-moi qui a. Carki. Okay. Car frérot. Ouais, c'est. la sans... voiture? Ouais, mais on s'en bat les couilles. Ouais, en moi. vrai, c'est vrai que c'était pas ça. Ah putain. T'as euh, acheté les clés, attends, hein? Faut, faut... Ouais, je sais. Peut-être je suis sur une masterclass, peut-être T'es exactement sur une masterclass On oh, va attendre dans la salle, attends qu'est-ce qu'on doit faire Le chat qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas qu'est-ce qu'on fait là Je peux en avoir On n'a pas de clé On n'a pas de clé Il faut qu'on... Le grenier, le grenier, on, on a, a, la on a mis grenier. la planche Ah ouais elle est elle, elle est, est où là où il y a la viande, elle est là où il y a la viande Elle, elle là... est où la viande euh, Là où il y a le, la grosse viande Enfin non elle est dans le placard ah. oiseau dans Ah le placard oui oiseau. putain faut qu'on y aille gros. On va y aller, on va y aller. Là, on y Comme va... Comme ça gros. après, on fait le grenier, on est tranquille. Ouais. J'attends jusqu'à qu'elle vienne. Non, mais on est bien là, globalement. Ah, c'est la clé du coffre de la voiture. C'est-à-dire, il y a peut-être un item, gros. Ah ouais, putain. Moi, pour moi, prends la clé du coffre de la voiture. Okay. Prends les, les clés. Putain. Ça, je le laisse là ou pas Je le laisse là ou pas ça Je le laisse où il y a les clés. Elle est où la clé, c est c est où, la clé En bas, en bas. C'est où il y avait le tournevis. Clé de la voiture. Ah là, là, ici. Voilà. Mets l'arbalète là. Parfait. Descends la voiture. Ouvre le coffre. Putain, on est trop chaud là. Yes. Magnifique. Magnifique. Bien, on, doit aller, on doit aller fait là. On doit on aller là. C'est par là Ouais. C'est le truc du steak. Hein. C'est où il y a le steak. Oh, t'inquiète, je sais. Et en plus, c'est là où il y a, a, a l'autre la la la item. Est... Non, mais yes. c'est merveilleux. Non, t'as fait du bruit. Elle va venir par là. Non, elle, elle, est elle est dead. Elle est dead. Elle est dead. Elle est pas là encore. T'es sûr, sûr sûr. Allez là <rire> Oh, la dinguerie Oh! C'est quoi cette clé? Des... Non! Frérot, j'ai jamais eu. T'aurais dû descendre. Jamais non. Jamais non, non, non, non, non, non, non je pisse pas. La... De clé de ma life Si, t'inquiète, je vais reprendre la balade Oh la oui, Ah, mais si, je sais où c'est, je sais où c'est. C'est quoi cette clé? Mais frérot, c'est le... la clé du coffre qui est juste là. <rire> Jure, on l'a jamais eu? <rire> T'es ma. Jure. Attends, la voiture, on a tout là? Non, non. Alors, viens, on met les trucs de la voiture ici, comme ça, au moins, ouais, tu vois. Donc. Attends J'ai mis où la carquille, On a quoi? De la, on a des trucs de voiture ou pas? On a la, non, la, la clé de la, la voiture. Clé du coffre, ça sert à rien, c'est bon. Non, mais la clé, du, la clé que t'avais, c'était la carquille. Ouais, la mais de toute façon, elle sert à rien. Elle sert à rien. c'est ce oui. la clé pour. Il nous manque la clé le pour. Le gasoil, l on l'a, non? Non. On n'a pas. pas le gasoil et il nous manque la clé pour ouvrir ouais, la, la voiture. Pour, moi, la, bon. pour ouvrir la, la porte du garage. Pour moi, c'est. La voiture, c'est vraiment un truc relou, en vrai. Le piaf, on avait eu quoi? On a eu le engine part. Mais par contre, là, le reste, c'est grenier. Faut qu'on aille grenier, je pense, ça va débloquer la game. Ouais. Donc, go prendre. Elle est où Je sais pas. C'est grenier là. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus les gars Là pour moi il faut aller. Il y a un passage ici, oui, y a un truc Il y a un truc attends, ici attends, mais attends, je sais pas attends, comment l'activer. Peut-être c'est derrière le.. On l'a fait le puits C'est à cette game le puits C'est vrai qu'il y a ça pour cut. C'est à cette game le puits euh, plus ouais c'est à cette game. C'est à cette game. On a eu un truc qu'on avait eu tout à l'heure déjà dans le puits. Euh, pour moi, là, il faut aller au grenier. C'est le truc qui nous manque, frérot. On a rien fait du Vas grenier Vas-y, bah go, frère. Qu'est-ce que tu veux Go, hein. J'aimerais bien la croiser maintenant. Il est là, le truc du grenier. Eh ah bah oui, faut, faut que tu la tues là. là hein. Il est là-bas. Le truc du grenier, il est là-dedans. Il, il est là. là Ce serait bien que tu la tues avant. J'essaie de faire du bruit. Ou alors, s'il n'y a pas de bruit. Oh, assez. parfait. Tu la fumes, tu prends les clés. Non, tu sais ce que je veux faire Je la fume, je reprends le truc. On fait la porte qui est en bas, elle est juste en dessous nous. Il y a une porte en bas Qu'on a pas fait Quand tu tires sur la cible. Fais gaffe Quand tu tires sur la cible, tu vois de quoi je parle. Ah oui T'es sûr à l'arbalète, on peut le faire Ouais, on va y arriver. Je suis devenu un expert, Floro. Let's go. Oh mec, mais. on est, mettre, on est là faut que je ton cible, On est là, moi. Piège et c'est. C'est quoi le truc vert C'est un melon Ok. Faut je la sais, guillotine ouais, Je sais, je sais. Je sais. Je sais. fait peur okay, frérot. Je dehors, me... faut aller dehors, faut aller dehors Trop risqué là Là c'est trop risqué Ouais On prend notre temps Bien on joué On plus beaucoup de vie Le moulon les gars sert à quoi Est-ce que ça nous donne un y a truc une le l'eau Il y a une clé dedans Le truc est là Elle est où l'arbalète Non frérot Elle est où, ah. le projectile est où Il est plus Il est plus Ok Le freezing truc Attends mais il y a forcément un truc. C'est pas grave, il nous en reste je deux, c'est de pas grave, c'est pas grave, Il nous en reste deux dans de la truc. pas, t'inquiète Dans la guillotine ouais ils disent. Oh, on est tranquille, on est tranquille. Et donc là elle va se prendre le truc congelé. Ça permet de remonter l'arbalète de la foot là où il a le melon et avec le melon on va aller dans la guillotine dans le jardin. Allez viens. Et il faut qu'on récupère euh, les, une munition d'arbalète hein, sur le passage. Hein, hein Ouais, exactement. J'ai officiellement 21 ans depuis 10 minutes. Bah bon anniversaire mon ref, un max de bon anniversaire dans le chat. Melon égale guillotine Ouais on va le faire, une on faire, Sachant qu'on a le safe code qu'elle a tu connais Le safe code il est là Faudra la oui. ramener Ok elle est congelée Est-ce que tu peux monter pendant qu'elle est congelée Ouais Bien une sûr, minute Une minute Ah ouais Elle s'est désintégrée. désintégrée Frérot, là on connaît le jeu par cœur. On ouais, est là monstrueux est bon. Là on hein. est bon Hop là en plus je time tout avec mon chronomètre La pastèque hein, elle était là Ouais mais je vais déjà mettre ça en bas je pense Je vais déjà mettre ça en bas La munition enfin, est contre 30, la porte, t'as entendu oh hein Ouais j'ai vu, j'ai vu Tac, tac Prends la pépinée Ouais, on va prendre la pépinée frérot, c'est le destin Let's go Descends par le, par la cuisine J'ai peur qu'elle pop dans la cuisine la meuf On a le temps, c'est une minute le piège j'avais marqué euh, Ouais, ouais C'est une minute C'est droite Redroite J'ai vraiment peur que tu te la chopes devant toi là. Non, ça va aller Parfait Let's go, tac Guillotine Guillotine Alors là j'aimerais bien savoir ce que ça fait Padlock. C'est quoi déjà Descends par là, descends par là. Non, descends par en bas. Là, il y, y, y a la trappe, Squeeze. Il y a la trappe. Là-bas, dans le coin, là-bas ah, oui, ou Ah ouais, ouais, uh, ouais, pardon, pardon. Euh, ça sert à quoi le padlock Attends, padlock, padlock, padlock. C'est la clé du garage, mec. C'est la clé du garage. Ultra utile. C'est la clé du garage. Ultra, Ultra, Ultra utile. utile. Je crois que c'est la clé du garage. On va check maintenant. Je crois que c'est la clé du garage. Hein. La balette, elle est au premier étage. Le piège, il ah. remarche ou c'est qu'une fois une non, c'est mort. C'est qu'une qu fois. fois. Et eh, oublie pas, il y a la clé dans ça, à gauche, derrière. Il y a la clé de, du, du grenier, frère. Faut ah ouais. Euh, viens, viens, on va au garage, du coup. Viens, on va au garage, là, déjà. Comme ouais, ça, on utilise cette clé, tu plus vois. plus hein. toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Garage, là, il y a le truc du. C'est pas grave. Je sais où elle est, l'arbalète. Elle est au premier étage. Soit garage, soit entrée principale. Ils me disent Salut à vous deux, je suis québécois. Bah, merci, frérot. Gros dédicace aux québécois. Porte d'entrée, me moi. Ah ouais hum. C'est quoi cette clé C'est la carte. clé de la, de la carte oh ouais, C'était couilles. Ok c'est tombé le truc Ok j'attends Mec on est incroyable <rire> Porte d'entrée frérot il nous, il nous faut juste la putain de pince là Ouais Mais la pince pour moi elle est dans la maison du, du jardin Ou en haut Ou en haut dans le grenier Je sais ce qu'on va faire On va déverrouiller le cadenas de la porte là Ok Ensuite on va aller chercher le padlock comme ça c'est fait Attends lequel cadenas Le padlock ça je pense c'est la porte d'entrée les gens ils disent Non non c'est le garage c'est bon, tu l'as utilisé, elle sert pour ouais, ouais, mais je crois que ça sert aussi pour la porte d'entrée mec. Ça ne me pas de locker quand j'ai regardé tout à l'heure, ça ça me dit un truc. Les gars, ça sert et aussi à la porte d'entrée ou pas Il faudra le marteau aussi pour la porte d'entrée frérot. Il faudra le marteau, une planche de bois, ouais. Et là haut, le marteau. Et là c'est ce qu'on va trouver. On va trouver la pince dans le gré. Sûr. Sûr et certain. Ouais, c'est sûr, elle est en train de monter. OK. Est-ce que cette clé ouvre la porte principale Parce que tant qu'on y est, il faut la clé. Ouais, ouais, elle là. sert aussi pour la Ouais, la palette. Elle est euh, juste en haut des marches de justement. Moi je pense que là quand on monte. Ah oui. Putain faut qu'on a un bon timing quoi. Moi ils me disent non. Ils me disent que ça ouvre pas la porte d'entrée gros. C'est moi, c'est pareil. Si vrai. je pense que ça ouvre, je pense que ça ouvre la porte d'entrée T'en as qui me disent oui T'en as qui me disent non. On, on sait où exact est. Exact pas... porte principale. Bon bah go moi j'ai peur qu'elle soit à leur principale justement Ouais moi aussi. moi aussi, moi aussi, c'est pour ça qu'on va faire le, la petite ruse On va faire la, de la petite Tant rusette, ça, tu ouais. connais Allez elle va arriver là Voilà, comme ça on peut se barrer là-bas Allez frérot Après il faut récupérer direct l'arbalète, ok Ouais t'inquiète, t'inquiète GG le chat, applaudissez-vous! Merci Joy, Joy pour ton sub! Logiquement, elle va arriver par là, non? Moi je te dis, va dans une pièce et t'attends. Ouais, c'est ça. Frérot, on est en train de masteriser le jeu, frérot. C'est vraiment. Un... Ok. J'ai cru que ça n'avait pas marché, je vais te faire peur. Dans en bas, tu prends la clé du, du grenier. Euh, c'est là-bas, elle est là-bas. Où il y a là le, le steak. Ouais, là-bas, elle là-bas. Tabernacle de Calice de Spolea. Ça veut dire quoi ça, mon ref? Cimer. C'est une minute ou 30 secondes là C'est 30 secondes je crois On n'a pas beaucoup de temps quoi T'inquiète Mais là, là t'es rapide, je pense qu'on a le temps On est royal, mec je crois Putain, que on, est... on est bon gros J'ai lâché l'arbalète juste là Lève okay. là là, hein. Ah non, je joue pas, moi je, je joue safe, pour prendre l'arbalète Tu redescends comment après Tu descends par euh, la cuisine Ça on l'a pas fait, tu vois, Il y a ça à faire voilà, ça Ouais ça, le... Cache toi, cache-toi. Je pense Ouais, Mais c'est une minute ou 30 secondes Je sais pas en fait. Mais en fait j'ai trop peur, j'ai envie de jouer qu'on oh. joue safe. C'est pas la rediff les gars on est en direct là. C'est un mal... une minute ou 30 secondes bah, C'est une minute. minute Les gens ils disent c'est une, une minute frérot. C'est une minute, vas-y fuck Mais mec, c'est trop tard là. One life, non c'est pas trop tard. Ok elle va arriver. Elle est où l'arbalète Ok, c'est quoi qui nous manque Squeeze attends. Le steak Le steak On a pas besoin de steak, on a la okay. Putain j'aime pas du tout notre position là. Ouais, moi non plus. Ça pue du cul là, on est là. Frérot on est bon. J'attends. Je sais pas où elle est. en haut, elle est en haut. Elle en haut Ouais. Frérot on est bientôt bon attends. Là il faut qu'on aille au grenier. De toute façon. Là c'est grenier. C'est ce, grenier. Tout ce au grenier et. Il y a tout, il y a le marteau là-haut, a... et on a ça pour tirer sur le bouton pour l'araignée. L'araignée, t'es sûr que c'est que le bouton Les gars, vous nous validez, c'est que le bouton. C'est-à-dire, on arrive, moi je vois pas à quoi sert le steak si c'est que le bouton, hein, Squeeze. Bah, si t'as pas la balette. Voilà. Ah, ouais, peut-être, c'est tout. Ouais. Vas-y, bah, quoi alors Vas-y, je vais se la piéger. Ah, oui, tu l'encules là. Hein. J'aime pas notre pause, ça ouais, laisse pas trop de temps. Tests. Ça va, ça va. Ok, on récupère. Okay. Une minute, ok, c'est avancé. Vas-y, voilà, grenier, frérot. Partié. Allez mec, c'est maintenant, c'est la run! Fonce, fonce, fonce. Est-ce qu'il y a Mais attends, tu pourras pas prendre l'objet dans le coffre, peut-être, si tu mets pas le steak. C'est sûr, il sert à quelque chose. Le viens, steak on de check de ça. Merde. Là, il y a quoi derrière? Tu vois, Bascar. Ouais. Engrenage. Engrenage. On sait pas à quoi il on sert. On sait frère. pas quoi il sert pour la cabane. On s'en bat les couilles, on va pas se risquer. Ok. Et ça, c'est fermé. Là, il faut que je vise bien, sinon on est mort. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, frérot, ouais, si tu je te kiffe. Est mort. Passe par là, ouais. Frérot, ça va, fais... oh. ça va aller. Je te fais. Ça va aller. Heureusement que t'as dit. Il faut que je vise bien. Putain, casse les couilles. Il nous en reste une. Ah ouais, mais mec, non, mais mec, quand tu tires contre un mur. Merci, boarding. Frérot, quand tu tires contre ouais, un, un mur, ça la casse. Ah, non. Tire plus, tire plus, tire plus, tire plus, tire plus. C'est trop dangereux. C'est Frérot... notre porte de sortie. C'est notre... notre, seule chance. L'arbalète on n'a pas le gun. Frérot. Non, n'attends la... pas. Frérot. N'attends la pas, l'attends pas. Il y, y a forcément des trucs qu'on peut Frérot... faire. Frérot. Oh, mais y'a. Oh, mais frérot. Oh, mais attends. Mais attends, attends. Moi, pour moi, l'attends pas. Attends, ils sont où les autres les frérot, Il y a la pince là-haut, on est obligé. Mais attends, Squeeze, y'en a trois des trucs comme ça. Ils sont où les autres On en a perdu une. On en a niqué une contre le mur. Ah ouais, non, on est mort. La pince, elle était là La pince, elle était là La pince, elle était là, ok. chat, il nous manque quoi, chat on a tout, on a tout. Coupe, coupe, la porte d'entrée. On a tout, coupe Attends, déjà. attends. Coupe direct la porte d'entrée. Attends, attends, attends. Pourquoi tu utilises le marteau Ah, c'est pour la porte d'entrée. Attends, je... on, a attends on, a on a tout. Attends, on a tout. On a tout. Attends, on a tout, on a tout. Faut juste savoir ce qu'on doit, qu doit, faire pour ça-là. Cutin, a... Non, il y a deux endroits oui, dans la map. Oui, je sais, c'est où C'est en bas. Ouais. Rappelle. Ouais, et le deuxième. Et c'est là. L'autre, c'est ici. Mais non. Mais non, c'est C'est où le deuxième endroit qu'il faut cuter, les gars Attends qu'elle revienne, frérot, tu la retues et tu ferais. Le... Oh ouais, j'ai eu très très peur Ouais, frérot c'est gagné, c'est bon Attends, normalement on a, oui. a win, je non, te jure Frérot, frérot c'est oui. win, c'est gagné, frérot c'est gagné ah, Attends, attends, ah, attends, attends, on a pas fini Marre, oh putain ah. attends, je suis stressé, y'a un, autre... un autre truc sur la porte à faire Non, y a deux, en fait de la porte y'a deux voyants Chaque voyant correspond à un endroit où y'a les fils Ça se trouve, le mec, ça se trouve Le code, y'a le code à chercher en bas Ouais, on va le faire, ça se trouve le dernier fil, c'est où il est Il est dans la cabane du jardin frérot Frérot, je t'en supplie, c'est pas ça Euh, attends, au lieu de l'attendre là Non, le dernier fil, je sais où il est C'est celui qui coupe le ventilo Ok C'est celui qui coupe le ventilo non? Il est où le truc euh, pince-coupante Il est où le truc pince-coupante Là, là, là, là, là là. J ai, j ai... Okay, ça coupe le fait. ventilo Le truc, il est là ah, ouais, déjà. ah tu veux que je coupe le ventilo pour voir Bah oui, peut-être Ah, par contre, vas-y, on check Ça va se refermer, ça pareil Non ah, c'est juste pour prendre ça, en fait Oh non, on va mourir. Oh non, putain. Ok, bien wesh, oui, bien wesh. Oui. L'arbalète elle est où Elle est là, elle est là. Elle est là et la seringue elle est là. Prends d'abord la barrette. Non, attends. T'as le temps encore J'ai le temps. Le fil est à la cave et à la porte principale. Coupe la porte principale. Elle à la cave, le dernier est à la cave, on a gagné. Frérot, frérot. Prends la barrette. Frérot, c'est oh, une grande soirée Inox, c'est une grande soirée dans l'histoire de notre amitié Inox, c'est une grande soirée dans l'histoire de notre amitié Joue safe, on est d'accord Joue safe, joue je... safe Là, tu, tu grides pas Ok, donc là, je la Le chat, tu pourras dire j'y étais Tu pourras dire j'y étais L'autre, elle est en bas Tout en bas Où on avait notre strat Ouais Je vois très bien Je vois très bien mon frérot je du bruit. Putain, te presse pas Te presse pas parce que. Elle arrive, j'en en avoir, j'en avoir. Tu l'as vu Ouais, j'en avoir. elle arrive. Ok, parfait. Ok, ça c'est fait. Donc. J'y fuis Il nous faut la pince. J'y fuis La pince Merci Zachary. Oui, oui la fuche est la flûte tranquillisante Elle est sur elle, elle Merci où Jonas Où oui, est la fuche est tranquillisante Je suis pas volé Prends ton temps, t'inquiète, ça va bien se passer. Ok frérot. Merci beaucoup Jonas sous sol ensuite tu remontes par en haut tu vois t'as capté ce que je veux dire ensuite tu remonteras par en haut sous sol il y a le code aussi il y a le code il en faut bas Faut aller prendre le code là voilà. c'est par où c'est le code coupe, droite, ça. Je me coupe plus. ça ouais ensuite c'est où le code euh, non de l'autre côté c'est euh, truc pas. de merde non ah oui et tu vas dans la trappe dans après. les trappe d'or ouais, exactement exactement ok donc là on a plus d'armes c'est le moment où attends non tu mets le code et tu vas récupérer l'arme on sait jamais si elle nous suit dehors il y a une tête une non si, si, je pense. Les gars, une fois qu'on ouvre la porte, il se passe quoi Gros, moi je te prends C'est ça, Playhouse Game, il faudra ça. Moi je te dis, squeeze, fais-moi confiance, prends l'arme. Tu mets le code, tu reprends l'arme et tu te casses. Ouais, mais en fait, on a, je trouve pas l'aiguille de l'arme. C'est ça le problème, frérot. Ah. Et ouais, mon gars. Elle est forcément sur la meuf. J'ai fait un bruit, la réveille. Elle, elle est forcément tue. sur la meuf. Remonte pas par là, remonte pas par là. T'as fait le bruit. Elle arrive. Putain mec tu viens de nous sauver. Ok. Non mais non on a le code, on ouvre le code et on se casse frérot. Fuck. On va pas ruine là. On va pas ruine. Normalement ils. Tous dit... ces efforts frérot. On l'a fait. On en parlait. C'est bon tu as fini. On l'a il fait. fait. Ils ont dit tu as fini. Quand vous ouvrez vous vous enfuyez. Mec c'est gagné je te le dis. Gros attends yeah. j'ai trop hâte ça mec. Tu veux le faire tu veux le faire. Non, non, tu le fais. Si, vas-y, vas-y. Non, tu pas fais, tu fois. fais. Parce qu'imagine, je loupe une touche parce que j'ai pas je joué. Non, non, fais le. Fais-le Fais-le, fais mon ref, c'est ta win. C'est notre win. C'est notre win. Si tu dis que c'est ma win, tu non, le fais. Non, c'est notre win. La tête de c'est notre win. Tu veux pas faire Non, je veux pas faire. Parce que moi, je vais choc Et je vais m'en vouloir. Mais non, je sais pas si tu vas choc, frérot, t'es monstrueux. Ok, donc là, juste à attendre. Mais c'est Théo, il y a juste à attendre la porte et c'est fini, on est d'accord me dis pas c'est fini non, non, non. non Il nous reste une nuit <rire> Il nous reste deux nuits <rire> Frérot je vais au grenier Direct C'est fini mon gars Faut la master key Mais après le code direct, Non arrêtez arrêtez, arrêtez arrêtez arrêtez non, non frérot on a pas fini Ne me dis pas on n'a pas fini Les gens ils disent pour la master Non key. try hard Viens on fait pas les cons Faut aller chercher la balette C'est où elle est Elle est là La balette est là, elle est là. En revanche, où est la flèche Ah, tu l'as utilisé trop de fois Tu, tu l'as utilisé trop de Bro, fois Frérot, on, on est à poil, là Tu l'as utilisé trop de fois Tu l utilisé... Mec Attends, les gars, jurez-moi, c'est fini ou pas, les gars Gros, tu l'as utilisé trop de fois, ça arrête après un moment. Tu penses Ouais, c'est sûr. Nooon, Inox. Non, Inox. On peut pas perdre. La flèche est sur l'arme, maintenant, les gars, elle est pas sur l'arme. Attends c'est quoi la Master Key de merde là On l'a pas looté tout à l'heure la Master Key Si, ça me vient un truc. Ça me dit un truc. Master Key, il le manque. Frérot, tu penses que dans la. Ah non, je peux pas rejoindre l'araignée, sinon elle va nous tuer. Dans la Playhouse. La master key, les... <rire> c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Attends, reste là, faut qu'on se pose pour. Il y a pas de fléchette. Reste là faut qu'on se pose pour. Fréo, il y a pas de fléchette, je vais péter tombe les plombs. pas là, tombe pas là. Il y a pas de fléchette, fréo. Ils me disent fléchette escalier. Les gars, la clé rouge, on l'a mise où Est-ce qu'elle est pas dans notre planque à clé là, tu sais en bas Elle est dans la cuisine, la master key. Ils me disent dans le micro. ondes Dans le micro-ondes. Là, c'est simple, les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. Si là on va dans le micro-ondes et qu'il y a un pièce de puzzle, je banne. Mec. C'est dans cette pièce ou pas Non, ça c'est une chambre. Si, c'est là, non, non, non C'est une chambre, ça. C'est une chambre C'est la chambre à l'étage. Ça me va les couilles. Mais non, c'est la cuisine, frère. Non, c'est la chambre à l'étage. Non, c'est la cuisine Non, c'est la chambre à l'étage. Ah merde. Frérot, je suis en panique. Donc, c'est quoi le plan Attends. La clé rouge elle est où Mais là le plan on est dans la merde ouais, est bon, on, on est dans, est dans une merde. On n'a pas, pas, On n'a pas la, la, la balle Viens on prend le code On va ouvrir le code Et pourquoi il faudrait une master key On a ouvert toutes les serrures Allô, on est où est On se fait brain là On se fait master brain Pour la master key Master key c'est la clé pour... On a ouvert toutes les, f... toutes les serrures frérot Viens on écoute notre instinct on va chercher le code On a ouvert... T'es d'accord il y a une porte Il y avait une planche Des trucs à couper c'est fait Il y avait euh, Un code c'est ce qui nous manque Et une clé On a tout fait c'est trois étapes, la porte, quatre Planche, clé, code, truc à couper C'est quatre ouais, étapes t'as raison, c'est bon normalement. Mais frérot c'est bon C'est bon Je descends bon. là ou je descends où Descends pas là Merci Florent Descends pas là Tu peux la voir là Mais moi c'est l'arbalète, je me dis il est où le, le petit Pins On en a plus frérot On a... Frérot j'ai vu au culot Tout droit à droite mon frère, je t'aime C'est scripté, c'est scripté Monte en haut, monte en haut, droite C'est scripté, gauche C'est scripté, c'est pas possible T'inquiète mon ref, tout va, oh. bien. tout va bien, tout va bien, tout va bien, On est monstrueux mec descends ouais. pas, descends pas. Non parce que si je descends, euh, si en vrai je peux descendre Attends qu'elle arrive que... là et tu descends tu Ouais qu parce qu'après je descends, claque, je vais au sous-sol, machin, on est tranquille Mais je crois qu'elle est pas arrivée là en fait j'ai été trop fort mec, j'ai été trop smooth. Tout le monde me dit micro-ondes. Écoute, de toute façon, tout est le monde dit. Au pire il est, il pire, est il on a, a à côté de la Au porte. pire, elle est à côté frère. Déjà, le plus dur c'est d'aller chercher le truc du code. Il est où le code Il est là. Il Non, il est. On a fait 2 mètres mec, elle était là. On se fait démonter. Tu sais, on passe par où là On passe par dans le, le salon. Tu passes par dehors direct. Et tu passes par la trappe en bas. Ok, vas-y. On fait ça Salon, trappe. La trappe, là, elle peur, est là, là, là, deuxième là. pièce au fond à droite. Je descends ou pas Là, je fais quoi Parce qu'elle est plus là, mec. De toute façon, regarde, viens, on fait ça. De toute façon, ça sert à rien, ça. C'est fini. Là, on attend. Elle va monter, là, t'es d'accord Elle monte là. Tu vas dans le salon, fenêtre. Là, je descends, mec. Ça fait un énorme bruit quand je tombe. Mmh. Ouais, ça fait un méga bruit, mec. Salon. Fenêtre, George je descend, je prends le padlock. Déjà, si on. En ah fait, ouais, la mission. Elle est là. La mission, c'est de ramener le padlock. En plus, en faisant ça, on va pouvoir passer devant le micro-ondes et voir s'il y a bel ouais. et bien le truc dedans. Vas-y, c'est bon, c'est la mission. Vas-y, vas-y, c'est bon. Le problème, c'est que là, faut pas qu'elle descende dans le micro-ondes, quoi. Flèche sous le marteau Non Quoi Non Jure. Non C'est parfait, mais c'est parfait. Bah, faut remonter là, ça veut dire. Ouais, mais ça va être galère. Gros, tu tapes le plus gros spin de ta vie. Hein. Salon ou en haut En haut, frère. Tu pourras redescendre dans tous les cas. Si la flèche est sous le marteau, je suce tout le chat. Tu me les bannes tous, frérot. Frérot, tu les bannes tous, frérot. Tu me les bannes Surtout tous. Surtout descends fréo. pas. Descends pas sans cuit Ok, là t'attends qu'elle descendent en bas Dès que tu les envoies en bas tu te casses Tu me les bannes tous. <rire> en vrai c'était pas, pas con en vrai <rire> On est bon On y va T'es d'accord avec ça ouais, Descends Moi j'avais tout droit à ta place Ah non on a dit on sortait Ouais mais là il y oh, a est C'est bon c'est okay. là c'est okay. Okay. ok Prends le code Tu le mets sur la okay, porte dingue, dingue, dingue. Ok squeeze, tu me suis dans ce que je dis ou pas Je te suis Écoute, tu prends le code, tu mets sur la porte, tu passes par la cuisine et tu ressors par dehors Non mais tu... là ce qui est dur c'est de ramener le code surtout frérot en vrai Ouais bah là ça va être chaud, de ramener le code C'est pas par là hein C'est pas haut. Ah oui si si vas-y vas-y, tu, tu peux passer par dehors c'est mon risqué, vas-y, passe par dehors c'est mon risqué C'est mon risqué hein, c'est mon. vas-y vas-y continue, retourne où t'étais Là-bas là Ouais ouais, vas-y passe par là, tout droit Ok, attends, parce que je crois que je fais du bruit. Si elle nous chope là, frérot, on non, est. Non, elle nous chope pas, pas. à droite. Ouais, dehors ça part dehors et je tombe. Ouais. Ok, ok, ok. Ouais. Mais c'est tellement dur de s'échapper de là-bas, il est loin de fou ah, le truc. Le Moi, je pense qu'il faut redescendre. Je sais ce qu'on va faire. On va safe. On va rendre le truc safe. Je sais ce qu'on va faire. Allez, les gars. Merci Bill, merci Bill Keeper. Merci mon ref. C'est ouf quand même qu'il y ait plus de. Merci Florent. On oh, d'accord, elle a rien à faire là Non, je pas. T'as fait du bruit de toute façon, elle va arriver. Frérot. j'ai que la ici, j'ai. Oh, oh non, pourquoi Bah elle serait venue dans le jardin. Mais j'ai fait, fait, fait du bruit, j'ai fait du bruit, j'ai fait du bruit, ça revient même. Là elle est dans le jardin là au moment où on se parle. Ah ouais Ah ouais sûr. Paronte... Bah, tracé, par contre, par contre là je vais faire du bruit, putain.. Il est où le truc En haut, oh. Non, voilà. là. là, là, là, là, dans le coin, ici. Attends, ah, c'est derrière, Der, non, derrière Là Tu l'avais mis où Tu l'as mis où Ah non mais elle m'a tué là-haut Elle m'a tué où, ah, non, mais tué, tué où Me dis pas que la gamme elle est bugée, je vais péter les plombs. Frérot, me dis pas que la gamme elle est bugée, je t'en supplie mec. Tu l'as mis où le truc Va te dans la petite salle Va te dans la petite salle Les gars, il est où le post-it Oh non, non, non, non, non Il est où le post-it Je me rappelle plus où t'es mort La fléchette est à droite de la porte d'entrée En bas des escaliers Dans les marches L'objet est devant la porte d'entrée, ok Dans l'escalier, non il mais est... le code il est ouf. Là. Bah il est dans cet escalier là le code, dans l'eau Mec on va devoir spammer nos morts Putain. Je sors on y va Il est pas là, il est pas là Au pire mec il y a le fusil hein. On a tout On a tout ou hein pas Mec on a tout On a tout le fusil On a tout il y a, sûr il y a déjà une partie, la deuxième elle est dans le sauna on a tout oh, Ça sauve la game Ouais Ça sauve la game Ouais Ça sauve la game Ouais Moi c'est simple Mais il est où le truc code Je Putain Je le fusil, écoute On prend le fusil, on lui met une balle On reprend une balle On va prendre le truc code, on a une minute, normalement on a le temps de tout faire Je sais pas où il est, le putain de truc code Mais c'est la zone la plus relou du jeu parce qu'il n'y a qu'un échappatoire C'est quoi ça qui brille là hein C'est une fléchette C'est là haut non, c'est à l'étage. Non. C'est quoi, c'est qui brille là-bas, les gars Non, c'est peut-être une là, pour, re ou... pour remonter. On est dans la merde. On va galérer. Escalier de la cave. Non, mais je sais où il est. Je sais où il est. Il est dans le petit. Je veux juste sortir de là. Je, je déteste ouais, aussi, cet endroit. Je déteste. On est baisé Mais gros, ouais. faut qu'on se casse un moment. Faut qu'on porte nos couilles, gros. C'est maintenant. Pour moi, faut y aller maintenant. Tu traces. C'est quoi jusqu'à là Tranquilliseur d'art. Donc. Elle est où l'arbalète elle, elle est juste là. Tu prends l'arbalète. Tu la flèches dans son cul, sa mère. Si elle est là, gros, je, je pète les plombs. Va chercher tranquilliseur d'art. Tu mets le tranquilliseur Oh là, les deux. Oh le comeback. Oh le comeback de baiser Allez, viens là maintenant, grosse bâtarde. Elle va pas venir hein, si t'as pas fait venir. de bruit en bas je si, crois. si si si on vient de ramasser un truc Oh elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Tire pas trop précipité gros bon, reste là, elle peut pas arriver de derrière. Non non surtout pas Elle vient pas mec elle vient pas, elle met juste des pièges En tout cas, Salaud. là y a la page, ça c'est la page C'est... Ah c'est ça le truc code Ouais ça Ouais attends là Je prends le code, je fonce jusqu'au truc, c'est win Sauf si je rate ma fléchette La balle est là en bas, on le saura. Ok, go. La balette et la fléchette. Oh, mec, ça va nous tuer, ça Oh voilà, la dinguerie. On dirait que j'ai cheaté. Bien joué Allez. Vite, vite, vite J'y vais, j'y vais, j'y vais. La master key, on sait où elle est, on est sûr. Dans le micro on ils dit. Sa mère, je vous suce le chat. Je vous suce Sa mère la pute Let's go Yes Yes Fuck you Fuck you bitches Fuck Oh le gros Oh yes Oh yes Oh bien joué mon frérot Oh Bien joué mon frérot Oh mec je suis si heureux Oh putain mec Oh Oh, oh Jusqu'à la fin on n'était pas tranquille. Oh sa mère mais hé, heureusement oh, oh, oh, oh. le chat nous a dit la master key. Ah ouais ouais non mais frérot sans le chat le jeu il est archi dur hein. Sans le chat pour t'aider le jeu c'est terrible mec heureusement wow. les abonnés ont dit master key dans le ondes ouais heureusement ils l'ont dit mais savais qu'on avait... serait bloqué contre la porte comme des teubés. Ah mec <rire> mon cœur il est fréo, était Fréo, c'était en mode normal c'était en mode c normal c'était tellement dur hein. mais après t'as vu quand on a capté euh, L'arme, euh, la, la weapon euh, armoire là, ouais. avec l'arbalète, ça change la game quoi la game. Tu réutilises à l'infini et tout ça t'aide de ouf Mais je pense qu'en mode difficile à mon avis elles sont limitées ouais. ou de en mode, mode difficile un truc, je euh... pense qu'on a que trois je, je crois qu'on peut voir, regarde si on met en difficile, attends Je pense qu'on peut voir Les gars, c'était incroyable, est-ce que vous avez kiffé le chat Ah hein, je sais pas si t'as on ah, est en hard, elle bouge Merci plus vite Merci bouffon pour ta donate En hard, elle bouge plus vite et y'a un, un lock, un loquet en plus sur la porte ah, d'entrée ah ouais. Et en très dur, il y a deux loquets en plus Et ah elle bouge ouais. plus vite que toi Elle bouge vraiment vite alors Plus tu, plus c'est machin, plus elle bouge vite Ouais. Franchement, félicitations gros Mec, c'était incroyable C'était un travail d'équipe, je te jure Et on, on a réussi un... à le finir Je suis trop content mec enfin, oh le... oh la On la se fera le 2 next time Ouais les gars, s... est-ce que vous vous êtes chaud On se fera le 2 une autre soirée Un autre moment euh, Moi je suis chaud de la prochaine fois faire le 2 parce que le cool. jeu est trop dark. J'ai trop kiffé, frérot. Tu vois, j'ai beaucoup plus aimé que si j'avais été seul. tu vois Bah oui, à deux, c'est de vraiment mieux ce jeu. Ouais, je trouve. C'était vraiment cool. Tout seul en live, je pense, ça doit être ennuyant. Ouais. Mais à deux, on se parle. Ouais, à deux, il y a un truc, tu sais, on essaie de se souvenir. On ouais, strat. ouais. Parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de strats. À deux, t'as un truc de on trouve la strat, Mais machin. C'est assez cool. Et en plus, tu le vois. chat, ils nous ont sauvés, frère. Ouais, le chat, ils nous ont gravé des Attention, Attention on regarde le world record de ça. Ouais. Vas-y. Il y a forcément une vidéo où il y a un mec qui fait le world record. Vas-y, vas-y. Bah, 2 minutes 37, apparemment. mec. Mais on va péter les plombs frérot. Granit. 1 word, un Ah ouais merde. Fais ça, fais Alt Shift. Attends, c'est là je crois. Non, c'est pas en bas. Attends, là c'est là, c'est là. Non mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah pardon. Granit 1 word, record. Là on va péter un câble. Voilà, ça va nous. Ouais mais vas-y, ça va nous faire mal au cœur après ce qu'on a fait là. 1,44. 1,44. 1,33, il y avait. Non mais attends. Alors là on va on va reler alors, juste les gars, on va regarder pour voir comment le mec est chaud Comment il fait Vous délicathe guys, merci Oh regarde Regarde, what Ah ça glitch, il glitch, ok il glitch. <rire> Ah ouais, ah ouais Ah ouais ah. What Quoi <rire> Oh il a failli se faire hit là, elle était là Ah ouais Ouais En fait, ça jouait une seconde What ah ouais, glitch en fait, ils ont trouvé tous les glitch. Wesh, ouais, attends Elle le suit pas là Mais attends mais... Il est déjà à 36 secondes, hein. je vois pas comment il va finir hein. <rire> Ok, il est à deux, deux loqués Il en reste que deux à faire, 3 hein. Mais attends mais wesh Elle vient pas là Non, il la croise jamais que... mec il fait que de bouger, yeah. tu vois. Il fait exprès de passer ouais. à certains endroits pour qu'elle vienne et il sait qu'il est tranquille, tu vois. Le vase, c'est ce qui lui permet de glitch. Ouais, attends, mais what? Quoi? C'est pour l'esquiver, ça? Wesh, <rire> oh wow, wow, wow, du coup, il a la pastèque, wow, mais. What the fuck? What? Bah alors, mec. Ah, il peut remonter par là. Là, il a un verrou en plus de la porte. Il l'envoie faire du bruit. C'est la Master, la master. Qui Elle est tout le temps au même endroit, la Master? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Vas-y, frérot. Attends attends attends, vas euh, attends, attends, attends. Vas-y, on s'est niqué notre. Attends, attends, attends. On s'est niqué notre morale. Attends, attends. Frérot, c'était bien ce qu'on a fait. On a été bon abusé. Ah, il a violé le jeu Ah ouais il a. Chier. Il a enculé le jeu Wow. Après il est peut-être en easy. Peut-être. Mais frérot, t'as vu ce qu'il a fait là Non, c'est ouf. C'est incroyable. Honnêtement, c'est ouf. C'est incroyable. Ah je suis choqué. Très très fort. Ah, non, je suis choqué. C'est incroyable. Elle est chaud. GG à lui. GG, GG. En, en une minute. Bah j'ai kiffé en tout cas. Et il bah, y a si Granny 2, il y a Granny 3. il y a Granny 2, Granny 3. Ça veut dire qu'on a encore du, du contenu. On, de... on, on, a on a encore du contenu. Du... On a encore du contenu. <rire> encore non du mais contenu. ils sont trop bien les jeux. En vrai. En vrai les gars, est-ce que vous voulez qu'on fasse le Granny 2 euh, une prochaine fois euh, On essaiera de s'organiser ça. Euh. Ben, en vrai incroyable, moi j'ai kiffé. Des... Non moi j'ai kiffé frérot, merci. Mais moi j'aime bien. J'aime bien régalé. parce que moi tu vois je suis pas à l'aise sur les jeux comme ça. Le fait que tu es le clavier moi ça m'arrange parce que ouais, je galère un ouais, peu Ouais a un truc de déplacement ouais. un peu chelou ouais. c'est les jeux indés et tout moi j'ai l'habitude ouais. mais C'est vrai qu'apprendre en main c'est un peu bizarre au début C'est un peu chelou Mais euh, franchement merci à tous d'avoir été là Merci chat euh, Merci à tous ceux qui sont abonnés qui ont mis la cloche, le pouce bleu tout cela qui, ça fait plaisir Demain il y a la vidéo Squeezie qui sort pour ceux qui veulent Elle sera à quelle heure 18h euh, 18h 18 les gars grosse vidéo et, euh, et voilà moi on joue en live demain à 20h avec Michou on va faire 60 secondes Et euh, voilà quoi Sur ce bisous tout le monde merci à tous d'avoir été là c'était super, euh, merci beaucoup Phenom pour ta donate, peut-être un jour euh, Merci Grosse Dédicace Arthur, merci Ar Arto pour ta donate, merci à tous, tous ceux qui ont été là Des gros de tout le monde, vous êtes des cracks, c'était incroyable, merci Squeezie d'avoir été merci là Merci mon frérot, on va manger et là, j'ai euh, demandé à manger Et frérot, peut-être une prochaine fois pour euh, Granny 2, au moins on a fini Grave, On l'a on, on l'avait dit, on l'avait dit, super soirée, merci <rire> Enzo, on l'a fait Bonne soirée à tous, c'était incroyable, ciao les gars, Tchuss. bonne soirée Merci beaucoup Melissa